Bonjour, c'est votre puissant marabout médium taillon du Bénin. Voilà mon numéro de téléphone, le plus de 129 96 65 35. Voilà encore mon numéro 96 63 85 35. Vous savez pourquoi j'ai montré mon numéro dans mon vidéo? Parce qu'il y a les petits anarches, les petits voleurs qui sont souvent, qui sont sur l'internet maintenant pour voler les vidéos des gens, pour pouvoir escroquer les gens avec. Bon, je suis devant vous pour vous donner l'explication du portefeuille et vous donner la différence entre un maître spirituel et un féticheur. Ce portefeuille que vous voyez, c'est un portefeuille de la magie blanche, vous voyez. Le portefeuille qui produit 100 dollars et si vous comptez ça va faire dix mille dollars américains que le portefeuille veut vous produit je vais donner un peu l'explication du portefeuille vous voyez ce qu'on appelle un portefeuille le portefeuille magique c'est un portefeuille déjà qui peut vous faire sortir de la pauvreté et de la monnaie. Le portefeuille en plus, ça produit du CFA, le dollar, l'euro, qu'en quoi soit le pays à laquelle vous êtes. Vous voyez ce portefeuille en plus, c'est un portefeuille déjà qui est sans risque, sans, sans conséquence, juste ici pour où il faut respecter quatre règles seulement. Première règle, vous ne devez pas manger la viande du porc. Deuxième règle, vous ne devez pas porter des habits violets. Troisième règle, vous ne devez pas manger la viande de serpent. Et le quatrième règle, vous ne devez pas faire des rapports sexuels avant de toucher le portefeuille. Bon, après ça, je vais dire la différence entre un maître spirituel et un féticheur. Un féticheur, tout d'abord, un féticheur, c'est celui qui ne connaît rien, celui qui ne connaît pas son travail et son problème, c'est de l'argent, il ne faut qu'escoquer les gens. Mais ce qu'on appelle maître le maître spirituel, spirituel c'est celui qui dit le vrai et le faux. Et c'est celui qui pratique la magie blanche et c'est celui qui aide les gens à les faire sortir de la pauvreté et de la misère. Souvent d'autres disent que le portefeuille, pourquoi on va payer l'argent des ingrédients pourquoi on va payer l'argent des ingrédients Ce n'est pas nous, les maîtres serviteurs, qui décident de payer l'argent des ingrédients. C'est la consultation qu'on vous a faite qui a mené jusqu'à l'ingénieur qui dit vous allez payer l'argent des ingrédients. C'est pourquoi on paye l'argent des ingrédients. Est-ce que vous me comprenez Sans plus tarder, je vais encore vous dire qu'il faut fuir les anachers, les gens qui escroquent escro escro escro escro escro l'argent chez les internaux chez les clients, il y en a assez de personnes qui ont été victimes, il faut excuser et Allah va juger. Bon, je veux commencer mon démonstration du portefeuille magique et d'autres. Vous voyez ces deux génies, c'est les deux génies qu'on appelle les quoi ouais, Eux, ils font partie de la divinité, c'est eux qui vont faire la production dans le portefeuille, la production dans le portefeuille et rien que des productions d'euros et oui, de dollars, plutôt, excusez-moi. Bon, je vais déposer. Tout d'abord, je vais demander aux génies d'abord pour voir si ils vont accepter de me faire une production. Ils m'ont dit d'attendre un peu. En attendant, je vais ouvrir le portefeuille pour vous. Vous voyez quoi vous voyez quoi vous voyez rien dedans il y a rien dedans il y a rien dedans vous voyez je vais fermer maintenant oh c'est un des shivah oh c'est un des je vais prendre ces deux statuettes et je vais les invoquer aussi. Oh, liga Oh, Ligba. Maintenant, je vais prendre mon courrier. Maintenant, pour demander s'ils ont accepté. Ils ont accepté de faire la production. Maintenant, je vais taper mon portefeuille. Taper mon portefeuille. Est-ce que vous voyez? Vous voyez quoi dedans? Vous voyez quoi dedans vous voyez quoi dedans rien que des billets de dollars si vous comptez bien ça a en fait 10 000 dollars 10 000 dollars vous voyez dans le portefeuille a produit 10 000 dollars pour vous mon numéro de téléphone le plus 229 96 63 85 35 et surtout, activez la cloche de notification, appuyez sur abonner pour avoir mes prochaines vidéos. Merci.